Salut, je m'appelle Antoine, responsable technique pour Société Générale depuis 2013. Alors aujourd'hui je travaille dans le service qui s'appelle Market Access, un service front office pour vous donner quelques chiffres. On parle de 8 milliards d'updates de prix par jour, on parle de plusieurs millions d'ordres, plus de 300 release software par année. Notre but à nous déjà, c'est de comprendre le besoin du métier. Alors on va parler des sales, des risk managers, du front office, de, du middle office et du back office leur créer des solutions techniques sur mesure, les faire évoluer tout en intégrant euh, les nouvelles technologies, faire preuve d'innovation afin de rester un concurrent mondial. Mon travail est aussi de gérer la cohérence et la cohésion de l'équipe en faisant travailler les plus jeunes, en les développant, tout en challengeant les plus experts. Alors, mon entité est composée d'une quinzaine de personnes réparties sur quatre équipes, très éclectiques en termes d'âge. Il y a une moitié de juniors, une moitié de seniors, donc c'est très enclin à faire du pair-programming pour faire grandir les plus jeunes et euh, on pratique aussi tout ce qui est test-driven development, behavior-driven development, mais la grande qualité de mon équipe sera l'empathie, bah, encore une fois il en faut pour faire grandir les plus jeunes, et l'ambition. Alors premièrement il faut des compétences euh, oratoires, ça peut sembler surprenant pour un développeur mais on travaille sur des choses qui sont très techniques, Très complexe. Il faut pouvoir se mettre à la portée de son auditoire pour pouvoir expliquer au mieux à nos partenaires ce que nous faisons. Aussi, pour arriver à ce niveau d'expertise, il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir progresser au maximum. Comme le dirait l'un de mes plusieurs amis, il faut savoir faire le travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Ma valeur ajoutée dans l'équipe, honnêtement je la cherche encore, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment incroyable et très experte sur ces sujets mais j'aime à croire que je leur apporte une vision long terme aussi bien sur le développement de l'humain d'eux-mêmes et une vision stratégique pour les projets à venir. En arrivant à la Société Générale, je me suis rendu compte que même si j'étais très bien classé dans ma promo, je ne savais pas faire tant de choses que ça. J'ai aussi découvert qu'à la Société Générale, il était possible pour un jeune sorti d'école d'évoluer. Alors si on prend mon exemple, j'ai été développeur pendant quelques années, puis j'ai fait partie d'une équipe d'architectes. Ensuite, j'ai évolué vers un poste de technical leader, puis manager de proximité et aujourd'hui manager d'entité. Il est donc possible d'évoluer techniquement, mais aussi managérialement.